Bonjour et bienvenue à ce référendum 88.1 106.7 avec la question métier. Mon invité aujourd'hui est Marco Begender. Il nous parle de son livre, Le, Le Nouveau Monde Oublié. Bonjour. Bonjour, Dan. Ça va bien? Alors, ça va très bien, merci. Vas-tu nous donner un petit recap euh, de la dernière fois que s'est parlé euh, de ton livre euh, jusqu'à Champlain? Là? Ouais, ben, donc c'est ça, on a eu une, une, première, euh, une première entretien ensemble là, il, y a, il y a quelques temps pour euh, introduire un petit peu mon livre. Donc euh, ce livre-là, c'est euh, donc l'histoire populaire de, de la Nouvelle-France euh, et euh, qui est actualisée, disons, avec toutes les, les, le, toutes les recherches qui ont été faites au cours des, des dernières, euh, à peu près trois, des, trois dernières décennies. Et euh, donc c'est une, une histoire populaire de la Nouvelle-France Nouvelle qui vise à, à raconter le récit donc du début euh, donc au 16e siècle jusqu'à la guerre euh, de Pontiac et un petit peu au-delà de ça. Puis euh, dans son essence ce, ce le livre donc vise à, à raconter donc l'histoire donc d manière euh, la plus euh, la plus vulgarisée possible, la plus vivante possible et euh, donc cette histoire là c'est un petit peu le tronc commun euh, de toute la franco-amérique, donc euh, qu'on qu partage au niveau de, de des commencements de, cette, de la colonie française en Amérique, la présence française qui s'est déployée sur le, le continent. Alors, euh, ça, ça donne un petit peu la, le, le ton sur euh, l'essence du livre et euh, ben, la dernière fois qu'on s'est parlé, donc évidemment, j'ai parlé un petit peu de mon parcours, ce qui m'a amené à à écrire ce livre-là, et euh, également, on a commencé à aborder, le, on, on va remonter un peu le fil du temps avec, euh, avec les entrevues qu'on fait, et donc, euh, dans cette première entrevue qu'on avait faite, euh, c'était donc de, de parler un peu de la période de rapprochement. Donc, on, on sait que euh, il y a eu beaucoup de, de pêcheurs qui sont venus au cours du, du 16e siècle dans, la, dans le golfe du Saint-Laurent, les pêcheurs nord-européens, et c'est de cette manière-là que les contacts ont été faits, euh, donc, il y avait des échanges entre les pêcheurs euh, et les Amérindiens qu'ils rencontraient. Euh, et et c'est comme ça que ça a commencé, disons, là, le, la, la, la, la, la, la, la traite de la fourrure euh, dans, dans ce que c'est devenu. C'est un petit peu les origines où, euh, où ça s'est déployé. Et euh, on a parlé un petit peu de quartier, puis on a remonté le fil du temps pour comprendre à quel point, finalement, entre, entre les, les, les voyages de quartier qui se sont terminés en 15, 1542 quand il est revenu euh, en France, euh, il y a eu un, un écart ou un, un gap d'environ 60 ans euh, où on comprend que ça a été... Euh, Maintenant, il y a eu plusieurs tentatives des Français de coloniser la, la région septentrionale, euh, donc à l'île des sables, à Tadoussac notamment. Ils ont fait des, des, des tentatives aussi au sud, euh, au Brésil. De, en Floride, qui ont été des échecs euh, patents à cause euh, de, la, de la puissance, disons, de l'Empire espagnol à ce moment-là, euh, qui ne voulait pas de voisins euh, à proximité. Euh, donc, euh, ils se sont rabattus sur la, la, la zone plus au nord, qui était euh, beaucoup moins, disons, lucrative euh, au niveau de, de, de l'agriculture et tout, et qui offrait la, la, la, mettons, la, la fourrure comme ressource. Euh, qui pouvait euh, donc motiver là, une colonisation. Donc, euh, on, on a vu que ça a été donc euh, 60 années où il y a eu plusieurs tentatives, des échecs, et on réalise que c'est euh, tout un défi que de coloniser euh, le, le nord-est de l'Amérique du Nord, avec les rigueurs de l'hiver, euh, le, le défi de, de passer un hiver, c'était des, des, des, des leçons extrêmement, mettons, euh, des, des, des, des leçons qui amenaient à l'humilité pour, pour les Français. Et euh, donc, jusqu'à Champlain, on était presque sous l'impression que finalement, c'était peut-être impossible de coloniser cette région-là et que quand les, les flocons arrivaient, bien, il fallait laisser le continent à ses premiers habitants. Euh, on a compris aussi que la, des bonnes relations, une bonne entente avec euh, les, les Premières Nations était essentielle pour pouvoir prendre, prendre pied, euh, étant donné que le rapport de force était bien en faveur des, euh, des Autochtones par rapport aux, euh, mettons, aux ressources aux actifs euh, français donc euh, c'est un petit peu là où on s'est rendu on a abordé un petit peu euh, un petit peu Champlain je pense que c'est c'est là où on peut euh, on peut repartir euh, avec Champlain au niveau de, de du début de sa carrière en Nouvelle-France donc euh, Champlain pour euh, peut-être faire un petit recap aussi sur euh, la, la dernière euh, dernière fois euh, Champlain donc euh, était habité vraiment d'un d'un rêve de, de, de Nouvelle-France en, en Amérique euh, mais qui se voulait humaniste dans son essence et euh, il y avait l'appui du roi Henri IV à l'époque. Il travaillait avec des hommes comme Aimard de Chaste, comme Michel Dugas de Mont euh, en cours de route. Puis euh, donc Ces hommes-là étaient habités vraiment d'un désir de, de cohabitation pacifique avec les, les Premières Nations, les premiers occupants du territoire. Et euh, dans, dans une optique où on pourrait faire euh, faire des, des affaires ensemble, donc trait euh, de la fourrure et, euh, et, et toutes sortes d'échanges qui allaient pouvoir être bénéfiques des, des deux côtés. C'était la vision initiale de tout ça. Donc euh, le, le, le, mettons, le, le début de la carrière de Champlain, c'est vraiment en 1603 que, que ça se déroule. Euh, donc, il y, y a après l'échec de Tadoussac en, en 1600, il y a une tentative de à nouveau de, de, de coloniser l'Amérique, sauf qu'on on veut cette fois-ci aller explorer le terrain, aller pouvoir parler justement avec les, les premiers occupants et, euh, et, et ou essayer d'envisager de, un endroit où on pourrait prendre pied. Donc, euh, c'est un voyage un petit peu plus exploratoire également pour aller faire de la, de la traite de la fourrure à Tadoussac, qui était déjà devenu un, un centre commercial important, qui était contrôlé par, euh, par les, les, les inus à l'époque donc euh, euh, il y a eu donc cette, ce voyage là qui, euh, qui était dirigé par françois Pontgravé et euh, champlain était présent aussi sur place pour, pour le voyage le roi henri iv l'avait mandaté d'accompagner de, de, le voyage et disons il est un petit peu à l'extérieur de la chaîne de hiérarchie mais il était là pour euh, rapporter finalement ce qu'il qu allait voir donc, on peut en tant qu'observateur. Donc, la, la grande tabagie de, de Tadoussac en 1603, c'est vraiment un événement. Euh, on peut pas, on peut pas le, le sous-estimer. Et il faut vraiment comprendre l'importance que ça occupe dans, dans la, la fondation de la Nouvelle-France. Euh, donc, je, je vais faire un petit, un, un petit survol rapide de, de ce qui s'est passé finalement cette rencontre-là parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être racontée, elle est fascinante. Alors, euh, donc, on, on est à, à l'été 1603. Et euh, donc, on, on se rend euh, à Tadoussac. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des, des Premières Nations pour établir des, des alliances avec eux, des, des ententes. Alors, euh, il y a, sur le voyage, il y a Pont-Gravé, il y a Champlain, mais il y a aussi deux interprètes euh, innous, montagnais qui venaient de passer un an en France, euh, qui, avaient, euh, qui avaient eu euh, l'occasion à, à cause des... Euh, les démarches de Pont Gravé dans les années précédentes, il y avait eu l'occasion de, de rencontrer, disons, la, la, la, la haute bourgeoisie française. Ils ont, ils ont pu rencontrer le roi, les, les, les nobles et tout, et ils ont une expérience, donc, vraisemblablement très agréable. Et ces gens-là, ces deux interprètes, donc, ils nous, euh, allait servir d'interprète, comme, comme, comme je viens de le dire, donc avec euh, les, les Premières Nations. Donc, ils étaient présents. Alors, euh, l'équipage arrive à Tadoussac, donc, à euh, euh, l'été 16 1603, et euh, il, il se retrouve, donc, à la pointe de Tadoussac, et il voit que de l'autre côté, à la pointe aux Alouettes, il y a un gros, gros rassemblement de, de, de, de Premières Nations qui est là. Euh, donc, on, on comprend, il y a. Il y a près de 200 canaux qui sont présents. On estime peut-être à environ 1000 personnes euh, qui, qui étaient, qui étaient présentes, des Amérindiens. Et on avait dans, dans ce groupe-là des, des montagnais, des Aticamèques, des Algonquins et des Malécites aussi. Et euh, donc, euh, on, on, les Champlains et pont -Gravé se demandent qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce rassemblement-là. Donc, eux, eux, ont une mission, c'est d'aller établir les contacts. Donc, euh, sans hésiter, ils prennent un canot, puis ils traversent le fjord avec les interprètes pour euh, se présenter devant le, le, le regroupement et euh, finalement ils en viennent à comprendre que c'est un, un donc un grand grand rassemblement de d'alliés finalement qui célèbre une victoire contre euh, contre les iroquois. Donc la scène est assez spéciale pour deux deux français qui viennent de débarquer euh, qui connaissent absolument rien euh, aux cultures amérindiennes au territoire. Et on voit, il y a, il y a des, des, des maisons, des wigwams un peu partout, des maisons euh, érigées, euh, des, des, des huttes, disons. Et euh, il y a de la musique, euh, il y a des jeunes, des, des jeunes femmes qui dansent, euh, des habits multicolores, des jeunes hommes qui, qui dansent euh, aussi, des enfants qui courent un peu partout, des animaux, euh, des, des chiens qui courent aussi. Et euh, de manière un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, sinistre, disons, il y a, il y a aussi des, des scalps de, de, de, de, de mettons, de... Les victimes iroquoises de, qui découlent de, de ces affrontements-là. Donc, on, on voit que c'est vraiment euh, un rassemblement qui célèbre une victoire militaire. Et il euh, y, y a de la vie là-dedans. Ça fume beaucoup le, le tabac. Et donc, euh, Champlain et Pontgravé décident d'aller au devant euh, du groupe et euh, avec l'aide des interprètes, bien, ils établissent le, le contact. Et euh, finalement, ben, euh, après, après discussion, ils vont fumer ensemble, ils vont manger euh, des, un magnifique festin. Et euh, les, les, euh, en fait, les, les, les Français donc avaient cette intention ou, ou cette demande de, de pouvoir euh, occuper le territoire, de pouvoir explorer le territoire avec la bénédiction des, des premières nations. Et euh, c'est un peu la demande qui est faite. Et en retour de ça, euh, le, le grand chef de l'événement de, de, de qui s'appelait euh donc lui va, va accueillir favorablement cette, euh, cette requête là. Et en échange, ce qu'il va leur dire, c'est que, ben, eux vont vouloir euh, bénéficier de l'appui militaire des Français dans leur guerre contre euh, la Ligue des, des Cinq Nations Iroquoises. Donc, euh, et, et, et tous les, les partis, disons, s'entendent sur euh, le, le bien fondé de, de, de, de cet échange, disons, de cette, de cette entente-là. Et c'est ce qui va vraiment mettre la table à la, à la première euh, alliance franco-amérindienne. Euh, et et, et c'est vraiment ce qui va mettre la table à au déploiement des Français en Amérique par la suite, parce que là, on, on vient de, de vraiment s'entendre sur des, des, une façon de faire, ou de s'entendre sur un principe, disons, euh, où on, on va cohabiter ensemble sur, sur un territoire. Donc, sur ces belles promesses-là, les Français vont, vont pouvoir vivre l'expérience avec eux. Champlain va explorer un petit peu le, le Saguenay il comprend par contre les montagnés ne veulent pas qu'ils qu explore trop au nord parce que c'est quand même des, des, des marchands c'est ce, ce peuple là qui était très très puissant et très très aussi habile habile homme d'affaires disons ou habile marchand donc ils, ils sont ils sont assurés de, de garder disons une mainmise sur le, le territoire au niveau de la, de la connaissance là, de, de ce territoire là et donc après cette rencontre là euh, ben, les Français sont revenus en, en France avec euh, donc une alliance euh, qui avait été euh, entendue et euh, elle a été entérinée par Henri IV euh, ensuite durant l'hiver pour vraiment euh, asseoir disons la la, la, la, la diplomatique de la France avec euh, avec les premières nations et là c'est c'est très très clair qu'on regarde euh, cette alliance là que euh, les, les, les peuples amérindiens ne sont pas des sujets du roi sur un territoire revendiqué, mais ce sont des alliés euh, de, de, la, de, de la France en Amérique. Alors, le rapport de force, disons, n'est est, est pas du tout le même que celui qui a été euh, mis en place dans les colonies anglaises ou, ou espagnoles. Alors, c'est vraiment euh, la, la première alliance qui vient asseoir euh, la, la, disons, la, la capacité des Français de, de se déployer sur le, le territoire. Alors, euh, cet événement-là, on peut pas, euh, pas sous-estimer son importance. Euh, elle n'a pas été très racontée dans, dans, nos, euh, dans, dans, dans nos cours d'histoire, peut-être à, à l'école. J'ai euh, un certain âge et euh, c'est des choses qui n'ont qui, euh, euh, pas été célébrées, je pense, comme, comme, il de, comme, il, comme ça, ça devait. Alors, pour, euh, pour la suite des choses, bien, on, on sait euh, déjà euh, que, que la, la trajectoire française en Amérique euh, va avoir une teinte euh, unique, donc euh, à, sur la base de l'Alliance plutôt que euh, de, la, de la dépossession territoriale euh, comme comme c'était pratiqué plus au sud. Alors euh, voilà pour euh, pour la, la, la Grande Tabagie. Euh, et ben c'est ça, donc on retourne en, en France au niveau des euh, au niveau de, de Champlain-Pont-Gravé et euh, on comprend que là on a, on a l'élan pour pouvoir aller coloniser le, le territoire. Sauf que Michel Dugodemont, qui était un peu en charge à ce moment-là de, de, de, de du projet colonial français en Amérique, euh, décide d'aller vers l'Acadie. Donc ça, ça va marquer euh, donc le, le, la période d'une autre tentative de colonisation française, cette fois-ci en Acadie, dans la baie de Fundy, en fait, de manière plus précise. Euh, donc on, on décide d'aller vers, euh, vers cette région-là à partir de, de 16.04. Et euh, ça, c est, c est, cet épisode-là, c'est une tentative de colonisation qui, qui est de 1604 à 1607. Donc pendant trois ans, euh, il y a eu donc, ces Français-là. Il y avait donc Michel Dugas de Mont, qui était un, le, le, le, un peu le patron de tout ça, du monopole français donc en, dans, dans, le, dans le Golfe. Euh, et euh, il y avait Champlain également qui était, qui était présent. Il y avait d'autres nobles, par exemple Poutrincourt, qui, qui va jouer un certain rôle. Et là, encore une fois, l'objectif, c'est de, de s'établir, euh, d'établir un poste de traite, d'établir des relations avec les, les Premières Nations autour et d'engendrer un commerce qui se voudrait profitable euh, au niveau de, au niveau des, des, des, surtout du commerce des, des fourrures. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment euh, toutes sortes de péripéties qui vont se passer durant ce, ce temps-là. Il y a évidemment euh, le désastre de l'île Sainte-Croix en 1604-1605 où euh, on décide de s'installer sur la, la rivière Saint-Jean, sur une petite île, euh, l'île Sainte-Croix. et euh, Donc, on, on va tenter de passer l'hiver, mais ça s'avère être un, un désastre total. Euh, les lois, les, les, les voies sont coupées, on est complètement isolé du reste du continent et on doit passer un hiver. On... Ils étaient 79 au début, 79 hivernants, au début de l'hiver. Et à, à la fin, euh, il en restait une dizaine qui étaient capables de, de se tenir debout. Donc, euh, un autre échec ou un autre, euh, une autre tuile, disons, qui tombe sur la tête des Français pour leur rappeler l'importance d'être bien préparés, disons, pour euh, pour ça, de, de bien planifier euh, les, les flûtes. Alors, euh, ils vont décider d'aller de l'autre côté de la, de la baie de Fundy, c'est à Port Royal. Donc, aujourd'hui, c'est Annapolis Royal. Et à cet endroit-là, ils vont vraiment être capables d'établir de, de, des liens avec les, les populations, des Mi'kmaq, euh, particulièrement un chef qui. Euh, s'appelle Mambertou, euh, que certains connaissent peut-être, qui est vraiment une figure très très importante de l'histoire de l'Acadie, un chef euh, très très respecté euh, autant du, du côté euh, autochtone que, que des Français. Et euh, ben c'est euh, donc des, des, des relations qui vont qui vont permettre d'asseoir finalement la, la colonisation, de, qui vont annoncer la colonisation de l'Acadie, qui va suivre un petit peu plus tard, deux deux décennies plus tard de manière euh, de manière permanente, mais déjà il y avait donc cette présence qui était qui était à, qui était donc déployée dans, dans la baie de Fundy et ces relations qui ont été développées. Et euh, un élément en fait par rapport à, à Champlain, c'est que euh, ils sont aussi venus euh, aller explorer en fait la côte qu'on appelait à l'époque la côte de Nuremberg, la côte du Maine aujourd'hui. Il y a trois voyages qui ont été faits durant cette, cette période-là, 16 1600. Euh, 05, 1606, 06, 16, plutôt 1604, 04, et 1606. Euh, et euh, donc c'était, euh, ce sont un, des voyages qui faisaient avoir à, à déterminer s'il y avait des zones où on pouvait s'installer de manière, euh, de manière permanente et euh, Champlain a dirigé un de ces voyages-là, Michel -de -Mont en a dirigé un deuxième et Poutrincourt un troisième. Et sans aller dans le détail, je vous invite à aller lire le livre pour, pour vraiment suivre l'histoire dans, dans le détail. Mais on, on voit à quel point Samuel de Champlain avait une, une capacité, disons, à établir des liens avec, avec les, les peuples amérindiens. Et ça, ça demandait beaucoup, beaucoup d'audace et de, de courage, disons. Et, et Champlain avait cette capacité, cette, cette posture d'aller de, au-devant des, des chefs amérindiens de manière euh, très ouverte, euh, sans, sans signe d'hostilité. Donc, euh, il, il arrivait avec des cadeaux, le cœur ouvert et il, il établissait le contact avec eux. Et quand, quand il se mettait de la partie, ben, ça, ça virait souvent en, en grande tabagie. Donc, il y a eu une tabagie sur la, la rivière Kenbeck, euh, et, euh et certains chefs, euh, dont Bessabès. Et donc, ça a été d'autres alliances qu'il a pu créer. Les voyages qui ont été faits subséquemment, au niveau de, au niveau de, de, de, de Michel Dugas-Demoy et Poutrinco, euh, qui était habité aussi d'un esprit humaniste, mais disons, avec pas les mêmes capacités d'aller au-devant de, de l'inconnu, disons, parce enfin, que c'est quand même intimidant de se retrouver pour le moment devant des, des dizaines, des centaines de guéris amérindiens qui, euh, qui t'accueillent, il y a de l'attention euh, communiquer c'est difficile, donc ça demande du courage, ça demande un, un front de bœuf, comme on dirait. Euh, et, et pour euh, Poutrincourt et, et Michel Dugodemont, ça, ça a été beaucoup moins euh, concluant. Euh, on voit qu'ils était beaucoup plus hésitant, beaucoup plus méfiant euh, lors des contacts. Et ça n'a pas permis de, de faire des tabagies, des, des grandes célébrations qui, eux, sont le, vraiment l'espace où on, on crée une alliance. Où on on, on s'entend sur, euh, sur ce qu'on veut respectivement. Puis on voit qu'il y a, il y a, il y a des, des bénéfices réciproques qui peuvent en être tirés. Donc, euh, ça, ça, ces voyages-là ont fait en sorte que euh, dont les, les, les succès de Champlain euh, ont permis d'étendre la zone d'influence française un peu plus au sud jusqu'à la rivière Kennebec. Mais quand les Français ont, allé de, ont tenté d'aller un petit peu plus au sud que ça, jusqu'au Cape Cod, euh, vu les tensions qui se sont créées avec les peuples, euh, des, les, les premiers autres ou les premiers habitants de, de cette région-là, euh, ça s'est pas bien passé du tout. Euh, il y a eu des morts, il y a eu des, des affrontements, euh, et, et les Français ont compris que finalement, ben, c'est plus au nord qu'il allait devoir euh, s'installer. Et ça a le champ libre, finalement, aux, aux Anglais. Et, et durant cette période-là, après les, les voyages, les, les Français, pour comprendre un peu la, la philosophie derrière, humaniste et, et, et pacifique, euh, ben, les, les Français ont, ont, se sont installés à, à Port-Royal, se sont déployés. Et euh, il, il, y a, il y a, par exemple, un, un personnage du nom de Marc Le Carbo euh, qui était un, un poète, un écrivain, euh, vraiment un homme de la, de la Renaissance, qui euh, en a profité pour écrire une pièce de théâtre. Il a écrit une pièce de théâtre qui était, dans le fond, une sorte de célébration de la grandeur de la France et euh, également de, de, de, de la rencontre avec les, les, les Premières Nations, mais une rencontre qui est vraiment, faite en fait, dans le respect, dans une sorte d'éloge de, de, de part et d'autre. Et il euh, y, y a cette phrase d'un contemporain de, de l'époque, rapportée par Marcel Trudel, qui disait que quand les, les Espagnols euh, prenaient pied sur, euh, dans, dans une colonie, euh, ils construisaient un couvent ou un, un, un lieu pour, euh, pour, euh, pour la, les, les, les, les prêtres et les, euh, les religieux. Les Britanniques installaient un bureau de, de comptabilité, puis les Français ben, bâtissaient ou faisaient un théâtre. Tu sais. et, et ça montre un peu tu sais, la, la, la, la, la philosophie euh, plus plus, euh, disons, l'appréciation la, de l'ordre, de la bonne chair, la bonne vie. C'était vraiment quelque chose qui, qui imprégnait cette euh, expérience-là. Et il euh, y, y a Champlain qui a créé l'ordre du bon temps, qui était une sorte d'événement de, de, euh, régulier où on, on un, mettons une personne dans le groupe euh, qui était un peu le, les, les dirigeants de la... De, de, de, de, la, de la population coloniale qui était très très réduite là, quelques plusieurs dizaines de personnes mais pas, pas rien de, de majeur et donc on allait chasser euh, différents différents gibiers puis on ramenait ça puis on faisait un festin euh, et on invitait les les, euh, les autour les, euh, les amérindiens autour à participer à ça et euh, donc c'était l'heure du bon temps fait qu'on on, on va on va célébrer la vie on va célébrer les amitiés avec les les, les premiers occupants et euh, ça a duré donc le, le temps euh, qui était présent euh, donc ça, ça donne un peu une idée là, de, la, de la philosophie qui était derrière euh, les français à ce moment là et euh, donc euh, finalement ce qui a mis la, la, la clé dans la porte finalement pour, euh, pour, pour cette expédition là c'est que bien, la, la rentabilité au niveau de la, de, la, de la fourrure de la traite de la fourrure euh, était au rendez vous Puis, il y avait des grandes rivalités au niveau du des, des, qui aurait le monopole de, la, de la traite de la fourrure dans, dans le golfe du saint laurent et euh, donc, il y a eu des, des jeux de coulisses là, en France qui ont fait en sorte que euh, on, on mettait la clé parce que ce n'était pas assez rentable, finalement, cette, euh, ce poste de traite là ou ce projet colonial. Fait en 1607, euh, l'équipe plie bagage, finalement, euh, dans en euh, euh, qui, euh, qui était revenu au moment, juste au moment où les Français allaient partir. Il y a eu des pleurs, il y a eu euh, beaucoup de, de tristesse de, de voir que le, le projet euh, donc euh, arrivait à, à sa fin. Et euh, ça a été par contre annonciateur, justement, d'un de, de retour des Français éventuellement, puis de ses bonnes relations euh, avec les, les, les populations autochtones euh, environnantes. Donc euh, ça, c'est quelque chose, l'Acadie, la, la, cet épisode-là, c'est un autre bout de l'histoire qui, qui est très peu connu d'abord, euh, même dans, dans, dans, dans les écrits, c'est quelque chose qui n'a pas été euh, creusé beaucoup. Euh, et encore une fois, le, le livre de David Hackett-Fisher, « Le rêve de Champlain euh, », nous permet vraiment de, de voir à quel point, finalement, euh, les Français avaient une approche, une attitude qui était, euh, qui était différente. Donc, euh, celle euh, celle de l'Alliance plutôt que, que de la conquête par euh, par la force. Donc, euh, on a eu euh, tout ça, toutes sortes d'événements de, de, de, comme ça qui ont qui ont poussé jusqu'à euh, la Fondation de Québec en, en 1608. Fait que je m'arrête là pour, euh, mettons, donner un peu là, le... Le, le, un topo sur cette époque où là on, on tentait de, de se rapprocher et de, de prendre racine sur sur le continent. OK. On va prendre une petite pause, puis on en revient dans quelques minutes.